Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire un choix avec un if. Alors on va traiter un exemple, donc on va prendre, écrire un, un programme en bash qui permet de demander une note. Euh, cette note on la met dans une variable et puis après en fonction du contenu de cette note, hein, si elle vaut 10 ou plus on mettra bravo, puis si elle vaut moins de 10 on, va, bah, on affichera tu feras mieux la prochaine fois. Alors on va regarder la situation actuelle. Donc on a un script qui s'appelle commentaire, donc trois lignes de code on demande une note on la place dans une variable qui s'appelle note, après on affiche votre note et on affiche la note qu'on vient de, de saisir, que l'utilisateur vient de saisir et on fait un exit pour arrêter le programme on fait on va regarder comment ça fonctionne, par exemple si ma note c'est 12 votre note est 12 puis si ma note bah, c'est 10 voilà. Alors, ce programme, on constate qu'il fonctionne toujours de la même manière, et nous, on a envie de dire, ben voilà, euh, on va afficher donc un, un commentaire euh, en fonction de, de la note qu'on a donnée, un commentaire qui va euh, être variable. Alors, pour faire ça, on va se placer ici, on va donc utiliser l'instruction if, hein, qui permet de, de, de faire un choix. Alors, ici, donc, ce qu'on veut, c'est que notre note a soit plus grande ou égale à 10 donc GE c'est uh, greater or equal donc plus grand ou égal alors si ma note elle est plus grande ou égal à 10 qu'est-ce que je fais alors bah, je vais afficher ECHO bravo je fais un écho bravo et une fois que j'ai fait ça bah, j'arrête mon je termine mon, mon instruction euh, if donc phi hein, c'est le... voilà. if écrit à l'envers donc là je sauvegarde tout ça je fais oui voilà, on va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Alors, si je mets 12, il me dit bravo, tout va bien. Si je mets 10, il me dit bravo, tout va bien. Et puis, si je mets, je sais pas, admettons 8, c'est un fail. Hein. Ah, j'ai pas bravo. Donc là, on a rempli la moitié de notre objectif. Donc on a un même programme qui va fonctionner différemment en fonction de ce que répond l'utilisateur. Quand c'est plus grand que 10, il nous met bravo. Et sinon, il nous met rien du tout. Donc là, on va à nouveau modifier le programme commentaire. Et donc on va dire euh, ici. Alors le zen, on l'a déjà fait. Donc c'est la partie alors. Donc là, on va faire une autre partie, la partie else, en disant sinon. Qu'est-ce qu'on fait bah, Sinon... On va dire un écho d'un autre message. Donc on a dit tu feras mieux la prochaine fois. Voilà. On sauvegarde. CTRL-X. Oui, je sauvegarde tout ça. Voilà. Alors, euh, ben on va à nouveau utiliser notre programme commentaire. Donc on y va. Donc commentaire, ma note, admettons que ce soit 12. Donc là, il m'affiche euh, bravo. Donc tout va bien. Maintenant, on refait commentaire, admettons qu'on réponde 10, allez, bon, on s'en fout, allez, on va, faire le, on va le faire avec 10, voilà, toujours bravo, bravo, et si j'ai une note en dessous de 10, par exemple 8, donc là ma note est de 8, tu feras mieux la prochaine fois, voilà, donc arrivé à ce stade, on a rempli nos objectifs, donc, alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir Donc, le, le mot-clé if, il va nous permettre, en Bash d'agir de, de, selon une expression conditionnelle. Donc, on parle d'expression conditionnelle parce que c'est une condition, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. La syntaxe d'une expression conditionnelle, donc en Bash, moi, je vous recommande d'écrire ça comme ça, avec deux crochets carrés, un caractère espace, votre expression conditionnelle, donc quelque chose qui va être vrai ou faux, espace, et deux crochets carrés fermants. Alors, par exemple, nous, euh, on a utilisé cette expression conditionnelle-là. Hein. NB1 est-il greater, greater or equal NB2 Donc, est-ce est c'est -ce qu euh, est vrai quand NB1 il est plus grand que NB2 Donc, dans ce cas-là, on fait la partie Zen de, de l'expression euh, du if. Et si c'est faux, on fait la partie else si elle existe. Si elle n'existe pas, on ne fait rien, on passe à la suite. Si elle existe, on exécute ici et on passe à la suite. Bah écoutez, euh, sur ce, bah, je vous remercie pour be beaucoup pour votre attention, euh, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.